Avis important. Aquest vídeo pot corrompre les membres del jurat dels premis atrapar llibres i protagonista Joga. Els arguments exposats poden ser. Seran parcials i capciosos. L'organització dels premis no es fa responsable de les conseqüències que el seu visionat pugui tenir en els resultats finals del certamen. Que no us venguin la moto. Mon nom est Jacques Goldstein et je suis l'auteur des étoiles. Dans cette histoire, mes deux personnages principaux, Yacov et Aïcha, tous les séparent, mais ils vont se réunir grâce à deux choses fabuleuses. La première, c'est l'astronomie, en fait leur amour de l'astronomie, les étoiles, les planètes, les galaxies, et la deuxième chose, c'est l'amour, l'amour tout court. Et c'est ce que j'aime dans cette histoire. C'est que d'un côté, on a la science qui est précise, qui est rationnelle, qui est réfutable. Et de l'autre côté, il ben, y a l'amour. Et l'amour, c'est magique, c'est fou, c'est évanescent. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne rencontre avec Aïcha et Yakov.